Moi, c'est Simon Racine. Euh, Aujourd'hui, je travaille euh, présentement comme euh, directeur d'un organisme sur l'environnement qui a le mandat de promouvoir euh, le programme Ecoquartier à Montréal. Euh, au programme IJPAC, j'ai participé pendant une fois, pendant une période de dix mois. Euh, J'étais à titre de coordonnateur de, du projet. On était deux à l'époque. Puis ce qui m'a amené à, à déposer une demande. Euh, premièrement, que je me cherchais un emploi euh, comme euh, dans, dans le social, en fait, euh, au niveau communautaire. Puis j'ai vu l'annonce passer, c'est un de mes amis qui me donné la, donné la, la, la référence. Euh, je, connaissais, je connaissais déjà Communautique aussi avant, euh, puis euh, j'ai décidé d'appliquer. Euh, j'ai eu euh, l'emploi. À euh, ce moment-là, j'étais sur le chômage, donc euh, euh, ça m'a aidé à avoir l'emploi. Euh, c'est la première expérience que j'avais euh, de, de gérer des, des employés, de gérer des animateurs. Euh, ça m'a certainement permis d'avoir euh, l'emploi que j'ai aujourd'hui parce que euh, ben, je suis directeur. Avant, j'étais coordinateur du programme co Là, Je suis rendu directeur d'un organisme. Puis euh, ça fait en sorte de, que, que j'ai pu m'organiser. J'ai eu, eu l'expérience d'avoir euh, géré des employés. Ça. Aussi, euh, côté administration, il y avait un petit peu ce volet-là. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir euh, l'emploi que j'ai aujourd'hui. Bien, je pense que c'était un tremplin pour moi parce que justement j'étais un peu en période de transition. Euh, ça a été bénéfique parce que j'étais dans le domaine de l'environnement. C'était un, une époque où ça, ça marchait plus ou moins. Puis avec cette expérience-là, ça m'a permis justement d'aller euh, chercher euh, euh, ce que je voulais, euh, être coordonnateur d'un organisme, puis euh, éventuellement euh, d'aller un petit peu plus loin, mais c'était un tremplin. Euh.